Si c'est l'eau que nous avons sur Terre, bon c'est clair, l'eau vient de l'espace, elle vient de, du bombardement de la Terre par des comètes, par des météorites, et elle s'est formée au cours du temps. Hein. Maintenant ça c'est, je dirais, l'histoire ancienne, c'est ce qui a commencé il y a 4 milliards et demi d'années ou un peu plus, et qui se poursuit encore, mais qui est très, très ralenti. Si on s'intéresse à l'eau que nous utilisons tous les jours, eh bien c'est l'eau du cycle de l'eau. Alors ce cycle de l'eau c'est un cycle... Euh, qui commence par l'évaporation euh, sur euh, les plans d'eau, sur la mer, mais aussi sur les continents, sur les cultures, sur les forêts, qui passe par l'atmosphère sous forme de nuages et qui retombe sous forme de puits. Un petit point intéressant, je crois, sur cette question est est-ce que la quantité d'eau que nous avons sur Terre est constante La réponse est oui. Autrement dit, le cycle que nous voyons elle tombe, elle revient, elle recourt le à la mer, etc. Elle et ne s'épuise pas. Par rapport à du pétrole, par rapport à des minerais, euh, quand on les a consommés, il n'y en a plus. L'eau, elle est toujours là. Elle tourne, elle tourne dans le cycle de l'eau, elle revient euh, par les précipitations, elle retourne à la mer et elle repart. Donc on aura toujours autant d'eau dans un milliard d'années que nous avons aujourd'hui.